Tu fais quoi? Tu fais quoi comme ça? Tu jettes le riz dans la poubelle? Où est ton problème? Quand on mange, après on, on jette le reste? Maman avait dit quoi? N'est-ce pas, maman avait dit qu'on ne devait pas jeter la nourriture dans la poubelle n'importe comment? Car ta notion ne me donne pas de notion ici. J'ai l'impression que les notions, c'est ta politique. <rire> tu as jeté la nourriture? Regarde les miettes partout sur tes joues, tellement que tu es villageois. Si j'ai le riz sur ma... autour de ma bouche, c'est pas grave, après je vais nettoyer, c'est parce que j'ai mangé. Où tu as pris le riz là C'est quelle question bête ça Tu sais très bien que tu ne peux pas finir, tu mets beaucoup et tu pars jeter. Tais-toi, tu peux me laisser vivre ma vie tranquillement en paix N'est-ce pas maman avait dit de ne pas gaspiller de la nourriture Il faut calculer ce que tu peux manger et finir tout en même temps. Dans certains pays du monde, il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui n'ont rien à manger. Si toi, Dieu t'a donné la chance de gagner à manger, alors il ne faut pas jeter la nourriture. Je vois, là tu as raison. Alors dis-moi, est-ce que c'est bon de jeter la nourriture comme ça C'est pas normal. Pourquoi tu ne mets pas ce que tu peux finir Mais c'est bon, j'ai déjà compris pourquoi tu exagères. Je n'exagère pas, c'est la vérité Arrête de me donner des leçons Maintenant j'ai compris, je vais pas jeter le riz Et tu me donnes mal à la tête <rire> Hé, hey, tu fais quoi là N'est-ce pas maman a dit que quand on finit de manger On met son assiette et on lave Quand tu parles à la place de maman Dans cette maison, on doit s'apprendre à s'organiser C'est ça qui va nous aider quand on sera grand Hé, hey, attends je te dis que je n'aime pas tes notions. Donc euh, arrête de m'embêter, s'il te plaît. Tu dois laver ton assiette que tu as mangé dedans. C'est quoi ton problème, toi Tu veux t'occuper de ma vie, même toi de tes affaires. Moi, je te donne des conseils parce que nous sommes jumeaux, c'est normal. Tu m'énerves avec tes notions. Pars et va, et va euh, lire. Je ne sais pas, lis ta bande dessinée ou ton livre. Si tu ne réussis pas dans ta vie, je ne serai pas content. Hé, hey, parle de ta vie maintenant là. Ma vie c'est ta vie Ça veut dire quoi Ma vie c'est ta vie Nous sommes frères jumeaux, c'est pas parce qu'on est frères jumeaux que ta vie c'est ma vie et que ma vie c'est ta vie. Samuel, pourquoi tu es têtu Hé hey, hey, hey. Tu commences à aller loin, ne me dis pas que je suis têtu. Moi je vole pas le rien. Tu appelles ça voler Oui, c'est voler. Quelqu'un qui a faim, qui vient manger, tu appelles ça voler Parce que maman elle a dit d'attendre, mais toi tu n'as pas voulu attendre, tu as voulu manger direct, et tu viens manger derrière elle, donc c'est voler. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle voler Oui. Non c'est pas voler parce que c'est chez moi. Ce que tu fais, on appelle ça du vol, avec ta grosse tête comme ça là. Toi ta tête est petite Il n'y a pas pas Samuel. Il pas de m'embêter, il me dit « Non, arrête de jeter la nourriture. Non, tu as déjà mangé, tu ne préfères que manger, manger, manger, dormir, dormir, dormir. Pas travailler, pas faire tes leçons. Lui, il se croit comme s'il si était le centre du monde. Alors qu'il n'est même pas parfait et c'est même pas le centre du monde. C'est tout? <rire> euh, oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-toi aussi. Pourquoi je reste dans la douche Je vous attends en train de vous bagarrer. Maman, n'est-ce pas que tu nous as dit de t'attendre, on va manger ensemble Oui, j'ai bien dit de m'attendre, nous allons manger ensemble. Mais Samuel est venu manger sans nous attendre. Mais si ton frère a mangé, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il avait trop faim. Merci maman, c'est ça que je lui ai dit. Mais maman, c'est grave parce que tu avais dit qu'on doit toujours respecter ce que nos parents disent. Oui, oui, oui, oui, beau, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Un enfant doit respecter ses parents. Vous devez respecter ce que vos parents vous disent. C'est très très important. Mais maman, ça c'est du vol. Euh, ça, je ne sais pas si c'est du vol, mais en tout cas, si tu as faim, tu peux venir manger. Je t'avais dit que maman n'allait pas te croire. Et je n'ai même pas volé, tu mens. Va là-bas. Tens, si tais toi. Arrêtez Parce de vous bagarrer, arrêtez. Je déteste quoi tu détestes ton frère jumeau non ça se fait pas tu ne dois pas détester ton frère jumeau maman il me déteste parce que je lui ai dit la vérité et quelle vérité tu lui as dit la vérité c'est qu'en fait il est parti mettre beaucoup de riz dans son assiette et après il est parti jeter le reste tu as jeté la nourriture Maman, je ne savais pas, je suis désolée, je ne ferai plus jamais ça. Mais maman, Samuel ne met jamais ce qu'il peut tout manger. Toi aussi, tais-toi, arrête de me provoquer avec ta grosse tête. Prochainement, je ne vais pas gaspiller la nourriture, je te promets. Il y a des enfants qui meurent de faim. Ah bon, maman Voilà. Si toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné à manger, il faut respecter. Si tu sais très bien que tu ne peux pas finir, n'aimais pas beaucoup, tu mets juste un peu. Le reste, tu vas protéger, tu gardes. Quelqu'un d'autre va venir manger. Mais tu mets beaucoup, tu ne manges pas, tu passes pas jeter. Tu vois ton frère jumeau Tu dois aussi apprendre les bonnes manières. C'est très important. Samuel, tu sais que tu n'as pas raison. Tu dois présenter tes excuses à ton frère. Allez. Pour toi aussi. Dans ta main. Pour faire la paix.